Comment rédiger des notes de bas de page Si je me rends au bas d'une page et que je veux tenter d'insérer une note relative à une information de la page, j'ouvre un nouveau paragraphe, et bien non, je me retrouve à la page suivante. Ça ne va pas. Pour insérer une note de bas de page, je me rends à l'endroit où je veux insérer le renvoi vers cette note. Donc ici, par exemple, je voudrais éclaircir l'expression « suite bureautique complète ». Bien, je me mets à cet endroit-là, et là je vais introduire un code pour l'envoi vers la note de bas de page. Dans le menu insertion, je vais vers note de bas de page et de fin. Et je prends note de bas de page ici. Voilà, j'ai un petit 1 qui s'est indiqué dans la marge, et je peux maintenant indiquer qu'une euh, suite bureautique est un ensemble de logiciel utilisé dans le travail de bureau. Voilà. J'ai donc mon renvoi vers la note de bas de page. Si je clique sur le voie, je me retrouve en bas de page. Remarquez que le bas de ce paragraphe-ci a été renvoyé automatiquement à la page suivante puisque la note de bas de page a pris un peu de place. Si je veux introduire une deuxième note de bas de page, là, par exemple, pour clarifier gratuitement, on y va, insertion, note de bas de page et de fin, ici, note de bas de page toujours, donc, cela veut dire que l'on ne doit rien payer gratuitement. Voilà, et j'émets donc deux notes de bas de page, j'émets deux notes de bas de page, avec chaque fois le renvoi. Imaginons maintenant que je supprime la première note de bas de page. Alors comment la supprimer eh Bien, je me mets juste là et avec une touche d'effacement ici, retour arrière. Je supprime la première note de bas de page. Remarquez que la deuxième, c'est maintenant numéroté 1, et que au bas de la page, il n'y a plus que une note de bas de page.